Usiamo di Salomoni Tao poteri di congiurare a malasorti. Uh, Andiamo a cacarella! Aspetta, te già va di Salomoni. L'hexagramma di Salomoni ha a principio da sei rami, ma in Corsica ne cinque e un pentagramma. Questa stella è espressione magica di un cinque, rappresenta il predominio di lettere a nato di quattro elementi. Chers auditeurs, ici Rubirad. Je suis encore en B. Ou, dio capo, a nota i quattri membri, giambi e brachi. Usenu po kura, i sugituri, lamacature, o i ditiacarati. D'assis kusina u burku, usenu di salomono guarishi, a bisipila, o a risipula. Inu e no pumanti puese a chiamata arrosapida. E pa guarisha u malato, un homme u traccia a vorme di, di astella alomones, di salomoni, a noto a pella di un Mentre qui s'y sussurra prégantula. A Rosa Pila, qui s'y segna dinoc una na d'argento. Euh, bon, on di met unica irritrat di sta malatia, a Rosa Pila, qui e un infiammazion di apela. E po compi in come una necrodi. Pouah, c'est lè! A linguitzeña, Mentre Yueti, si vacilla necodia, lui a nanta abrostula. Ma a spisu, schiattawen. Human, C'est blessed day, le dog said good night, and I think to myself, what a wonderful word! Pas à part où les oreillons. Ouzénu disalomon, dino ananta Une fois les solives retirées, leur logement était bouché par une pierre non scellée, puis recouverte par l'ensemble du crépi. Lorsque, plus tard, on avait besoin d'utiliser ces logements, on les repérait grâce à une étoile à cinq branches. à disalomon, tracé à la truelle et d'un seul trait. Tracé à la truelle, portugaise. Le pastel de Bacalao. Si, le pastel du Bacalao, un enamorado de Bacalao. Le zénio de Salomon, Podino, est un diogo, comme un morpion. Et je vais parler de ce zénio, de ce dans un prochain film. Baji, baji.